Une semaine plus tard. Point de suspension. Je vais pouvoir me faire une super partie de colonne. Le couple Allez, ça me sort la magnifique façon, c'est chose les choses qui vous souviennent dans le Oh encore le problème du temps, c'est un non-problème. Le temps pour quoi faire Si vous ne pas quoi vous êtes quoi Ah ouais t'inquiète mon pote, mon pote, mon pote, mon pote, mon pote, mon mon pote. Ça m'a fait ça aussi à une époque, mais ça m'a fait ça aussi à une époque, mais. Feu de Dieu. Ah c'est bon je l'ai, vas-y j'installe. Ouais donc tu cliques sur le lien enregistré, t'installes. Mais bon, t'auras peut-être besoin d'enlever ton antivirus, mais bon, t'auras aucun problème. Vas-y. Ça change rien hein. t'es sûr que ça marche ton truc Écoute, ça marche euh, chez moi, pourquoi ça marche pas chez toi Ouais, j'arrive. Je te laisse Jérém je vais manger. J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. OK, toutes. Alors, ça avance de ton côté Ouais, c'est bon pour le fils du pigeon. Et toi OK. Moi, je suis sur Afficher un sourire, puis se tourner vers son camarade de gauche. Le rire, le jeu d'acteur le plus incroyable. Ouais, c'est bon pour le fils du pigeon. Et toi Ouais, okay. c'est bon pour le fils du Moi, pigeon. C'est bon, ça y est. J'ai le fichier client. À pouvoir s'occuper du pigeon. Où est la princesse Elle est là-bas Elles vous pinceront aussi. L'habit ne fait pas le moine, surtout... Ça va ah Non, ça va pas du tout On a plus rien. Plus de boulot, plus de compte en manque. rien Comment ça Au boulot il y a eu une attaque informatique, je suis sur la sellette. On essaie de me faire porter le chapeau. Et comme par hasard, on nous a piraté notre compte en banque. T'y crois à ça J'ai pris faim. À propos Gaël. Ça va toujours pour dimanche matin Ben, il y a quoi dimanche Je vais encore avoir du boulot. On hein. va se faire un, un petit jogging d'une heure à la fraîche. Et après tu bosses comme un chef. Esprit sain, dans un cours ça Bon, bah, ben, on verra dimanche, si je suis pas trop fatigué.